Chanter pour se sentir bien, on en parle aujourd'hui, c'est le sujet de cette nouvelle émission. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. Alors euh, on va voir ensemble, moi mon métier si tu veux, c'est de t'aider à bien chanter, à progresser dans ta voix et à te faire plaisir au quotidien. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, tu rejoindras ainsi plus de 50 000 chanteuses et chanteurs qui souhaitent développer leur voix. C'est complètement gratuit, tu as juste à activer la petite cloche en cliquant juste en dessous pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Alors, euh, est-ce que c'est une légende que de chanter euh, permette de, de vivre en meilleure santé Eh bien, en fait, pas du tout. Des études, en fait, ont prouvé ça complètement avec des mesures de la, de la physiologie. Et, euh, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce premier extrait vidéo qu'on regarde tout de suite.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 permettait physiologiquement en fait de, de vraiment euh, euh, augmenter les hormones du bien-être et de se, de se sentir mieux, maintenant ce qui peut se passer c'est que tu puisses te faire mal quand tu chantes. Et là eh ben, on va plus tellement euh, parler de bien-être euh, puisque voilà, quand tu fais une activité, si tu te fais mal c'est comme si tu joues au tennis, tu beau aimer jouer au tennis mais si tu te fais mal à chaque fois que tu joues au tennis, la notion de bien-être elle sera un petit peu loin. Donc ce que je te propose c'est qu'on voit tout de suite ensemble, ce qu'on peut faire si jamais tu te fais mal quand tu chantes et c'est ce que je te partage dans cette nouvelle vidéo. Alors, souvent des gens me disent, Antoine, moi quand je chante, le problème c'est que ça me fait mal à la gorge. Euh, Est-ce qu'il y a des solutions Comment font les artistes pros Alors, je te rassure tout de suite, oui, il est tout à fait normal de pouvoir chanter sans avoir mal à la gorge. d'accord Donc, c'est plutôt d'avoir mal à la gorge qui n'est pas normal et on peut résoudre ça. Alors, de quoi ça vient la plupart du temps ça vient d'un manque de technique vocale, tout simplement. Hein. Alors évidemment, je ne te parle pas des maladies, des pathologies, mais si tu n'es pas malade, euh, tu n'as pas à avoir mal à la gorge quand tu chantes. Si jamais c'est le cas, ben c'est tout simplement que tu n'as pas encore la bonne technique, mais rassure-toi, ça va venir très vite. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, toi, ton cerveau, il dit que tu veux chanter. Maintenant, si ton corps ne sait pas comment le faire efficacement, eh bien, il va trouver euh, via les équivalences motrices, il va trouver une solution pour pouvoir le faire malgré tout. Je te donne un exemple. Euh, le corps sait très bien comment réagir quand par exemple tu as mal aux dents. Euh, tu ne vas pas faire exprès de mâcher les aliments avec la dent qui te fait mal, non. Très naturellement, de manière automatique, ta langue va pousser les aliments de l'autre côté et tu vas te mettre à mâcher eh bien, du bon côté là où ça fait pas mal. Eh C'est exactement pareil. Quand tu chantes, si tu ne sais pas bien comment faire, eh bien, ton corps lui, il va vouloir quand même te rendre service et il va se débrouiller pour qu'il y ait du son qui sorte. Maintenant, au lieu que ça se fasse de manière euh, libre et de manière facile, eh bien, le corps, comme il va un petit peu se forcer pour trouver une solution pour que tu puisses malgré tout chanter, eh bien, à la longue, ça va te fatiguer, euh, ça va t'éreinter et c'est là que tu vas avoir mal à la gorge parce que ce n'est pas la meilleure solution. C'est un petit peu comme si on mettait un, un pansement, bon, ben voilà, ça, ça, ça soigne comme ça, mais ça ne guérit pas complètement. Donc La solution, c'est vraiment de pouvoir travailler ta technique vocale. Une des premières choses que je pourrais te conseiller de travailler, c'est tout simplement la respiration. Alors la respiration, il y a deux choses là-dedans. Il y a euh, déjà bien savoir respirer, apprendre à respirer calmement, profondément et à bon escient au bon moment quand on chante parce que sinon on se retrouve quand on chante comme ça, on, chante, on, on respire n'importe quand. Du coup, on a plein d'air, on ne sait pas quoi en faire et ça nous amène très justement à la gestion du flux d'air parce qu'une fois que tu auras appris à bien respirer, il va falloir apprendre à gérer le flux d'air puisque tu vas avoir une quantité d'air en toi, dans tes poumons et ensuite pendant que tu chantes, tu vas expulser cet air vers l'extérieur. C'est ce qui va mettre. Euh, en, en mouvement tes cordes vocales et il va falloir bien gérer ce flux d'air parce que c'est là aussi que la fatigue peut arriver. C'est si on gère mal son flux d'air. S'il n'y a pas assez de flux d'air, tes cordes vocales elles vont s'irriter, elles vont frotter. et Si à l'inverse, tu pousses trop d'air, eh ça va forcer en fait, sur tes cordes vocales et elles ne vont pas être contentes non plus. Donc la clé est vraiment une des clés, mais c'est vraiment une des clés majeures, c'est de euh, bien apprendre à gérer ton, ton flux d'air. Alors j'espère que ce qu'on vient de voir ensemble va t'aider si jamais tu as, tu, tu as mal en chantant. Ce qui est sûr, c'est que plus ta voix sera libre, plus ce sera facile et agréable de chanter. Donc ce que je te propose, c'est qu'on voit tout de suite ensemble un exercice pour pouvoir chanter avec une voix la plus libre possible. On voit ça eh bien, tout de suite dans cette nouvelle vidéo.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 Alors j'espère que voilà, ces partages estivaux te plaisent et t'aident euh, pour, pour développer ta voix, pour aller vraiment dans ta passion du chant. Si tu penses que ça peut aider aussi certains et certaines de tes amis, eh n'hésite pas à leur partager cette vidéo, ça leur rendra un grand service. Euh, on a vu que chanter euh, bah, permettait vraiment d'augmenter son niveau de bien-être, qu'on pouvait euh, éviter voilà, de se faire mal, qu'il y avait des exercices pour avoir un, une voix plus libre. Mais une question qui revient très souvent, c'est « Antoine, comment est-ce que je peux faire pour découvrir ma véritable voix ?» Parce que j'ai l'impression de copier, je ne suis pas sûr que ce soit mon véritable son, j'aimerais bien découvrir ma véritable voix. Donc si c'est ton cas également, et bien je te propose qu'on voit ça tout de suite dans ce nouvel extrait vidéo. Alors tout le monde a envie de savoir quelle est sa véritable voix, quelle est sa vraie voix. D'ailleurs quand on s'enregistre et qu'on réécoute, on se dit mais non, ce n'est pas ma voix, ce n'est pas ma vraie voix. Voilà, il y a toujours un problème entre ce qu'on aimait et ce qu'on entend, et ce qui se passe c'est que lorsque l'on chante, eh bien, on est toujours en train, même inconsciemment, on est toujours en train de copier ou d'imiter un chanteur ou une chanteuse que l'on a entendu, la musique dans laquelle on a baigné, c'est quelque chose où du coup par imitation eh ben, on, va, on va produire en fait un son qui, qui va s'en approcher. Alors on n'a pas tous la même morphologie et du coup nos timbres de voix sont différents, on a vu ça dans une précédente vidéo, mais ce qui va se passer c'est que tu vas faire des modifications en fait de ton conduit vocal en permanence qui vont t'apporter une certaine couleur de voix et finalement bah, ça sera pas ta, ta vraie voix parce que ça sera toujours une voix trafiquée par imitation pour essayer de, de coller finalement à, à un modèle que tu as déjà entendu. Mais alors ce n'est pas de ta faute hein. euh, si tu copies ou si tu imites, en fait tout le monde fait ça et tout le monde fait ça pourquoi Parce que c'est comme ça que l'on apprend à parler tout simplement dans les six premiers mois du développement du bébé, on commence à entendre, à écouter tout ce qui se passe autour et c'est comme ça que l'on va construire sa langue maternelle. Il y a des expériences comme ça qui ont été faites avec des, des enfants asiatiques à qui on avait euh, mis une nounou, euh, une nounou qui parlait pas asiatique, qui parlait anglais. Et ben, les enfants étaient euh, très jeunes comme ça au contact de cette nounou qui parlait anglais et ils ont appris l'anglais en fait sans s'en rendre compte tout simplement parce qu'elle leur parlait au quotidien en anglais. Donc c'est pareil pour ta voix chanter. toi tu as appris à parler comme ça, ton cerveau il a écouté ce qui se passait et il s'est mis à imiter, c'est comme ça que tu as appris à parler. Et bien pour chanter c'est aussi comme ça que ça se passe au début, on apprend en fait à chanter en imitant au début les autres voix. Alors la première chose que tu peux faire si tu veux pour découvrir ta véritable voix ou en tout cas pour ne pas trop coller à des modèles auditifs que tu aurait, c'est de très vite te détacher de ses voix d'origine. Lorsque tu travailles des chansons, si tu travailles avec des bandes, essaye tout de suite de, ne, de, ne, de te détacher en fait des bandes originales sur lesquelles la voix de l'artiste euh, est présente puisque sinon tu vas toujours être en train de chanter en copiant, même sans t'en rendre compte si tu veux, inconsciemment, la voix d'origine de l'artiste. Donc absolument travaille avec des bandes-sons de euh, karaoké, des bandes témoins sur lesquelles il n'y a pas la voix d'origine, travaille avec un instrument de manière à pouvoir te détacher en fait, de cette voix d'origine, ça c'est mon premier conseil. On va passer maintenant à un exercice, mais juste avant, n'hésite pas à partager cette vidéo et à la liker d'un petit pouce si tu penses qu'elle peut aider tes amis. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, comme on essaye toujours de copier un son euh, qu'on a entendu euh, à droite ou à gauche, en fait ce qu'on va, qu va faire c'est qu'on va faire énormément de modifications au niveau de notre conduit vocal. Moi ce que je te propose c'est de faire un exercice pour qu'on essaye de se détacher de ce phénomène de copie et on va essayer de faire un son qui est le plus brut possible. Donc c'est un son qu'on va faire en disant ah, et en tirant la langue en dehors de la bouche carrément, comme ça, ça nous évitera que la langue fasse des petites magouilles à l'intérieur de la bouche pour modifier ton son. Ça veut dire que le son, ça va faire ça, ah, c'est un petit peu, tu sais, comme quand tu vas chez le médecin et qu'il met un, un petit bâtonnet là, qui te dit dites A ah, pour regarder au fond de la gorge, c'est exactement ça, ah, là on ne peut pas dire qu'on fasse un joli son, mais par contre c'est un son qui est très brut, c'est ton son, et on va faire ça avec le piano. On va faire ça sur trois notes, donc je te joue, je te joue ça, et on fera. On est parti. était ce son. Je suis d'accord, ce n'est pas un son qui est joli à la base, comme je t'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, on cherche à avoir une belle matière sonore et ensuite on pourra l'embellir grâce à des effets, mais ça on verra dans une prochaine euh, vidéo. Donc, euh, je t'invite à refaire cet exercice. Alors bon, bah au début tu vas peut-être rigoler parce que voilà, tirer la langue comme ça, on ne fait pas ça tous les jours, je suis d'accord. Mais tu sais nous, on... les chanteuses et les chanteurs de cette chaîne, on cherche des exercices efficaces. Donc tant pis si on a l'air bête du moment que ça nous donne un résultat. Ok les amis, j'espère que cet extrait va te permettre vraiment utiliser les techniques que je t'ai montrées, parce qu'il euh, y a déjà plein de gens qui utilisent ces techniques, qui m'ont fait plein de retours en disant « Antoine, c'est incroyable, ça fait 20 ans que je chante, j'avais jamais trouvé ma voix euh, ». Et grâce à ces exercices-là, ça fonctionne, donc vraiment joue le jeu, même si ça te paraît euh, euh, complètement euh, trivial comme exercice, c'est vraiment à explorer, ce sont des explorations. Alors euh, pour terminer cette émission, je voudrais te dire que finalement, quoi de plus beau que de pouvoir partager sa passion du chant avec quelqu'un Alors c'est ce qui peut se passer dans les chorales si tu chantes en chorale, mais si tu chantes en solo, ce qui peut être très sympa, c'est de temps en temps de faire des duos. Il y a de très grands artistes qui ont fait des, des duos magistraux qui sont restés vraiment dans l'histoire de la musique. Et euh, maintenant, chanter en duo, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Ça entraîne des, des complications, des nouvelles questions, et c'est ce que je te propose de voir tout de suite dans ce nouvel extrait vidéo.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 chanter pour se sentir bien. J'espère que tous ces conseils euh, t'auront aidé. Si tu souhaites en recevoir encore d'autres, eh je te propose de rejoindre ma liste euh, de contacts privés. Donc, j'envoie quasiment quotidiennement à ma liste de contacts uniquement euh, des conseils sur la voix des sustos, des astuces, les nouvelles trouvailles, les conseils, des, les conseils des meilleurs coachs. Donc, si tu souhaites recevoir ça toi aussi directement chez toi dans ta boîte mail, eh bien, je te propose de cliquer juste en dessous dans la description il y aura un lien, en cliquant dessus tu vas faire afficher une page et tu pourras laisser ton prénom et une adresse mail tout simplement où tu recevras mes conseils. Alors n'hésite pas à vérifier ta boîte de spam parce que des fois les courriers arrivent dans les indésirables, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je te remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission, je te dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube. Prends bien soin de ta voix, ciao